Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la Nani NANIPROD, on est y est. Ouais. Tranquille ouais, On est fatigué, attends, là c'est -ce 20 h 30 Attends, attends qu'est-ce qu'il raconte C'est comme la Team Crouton, mais en plus gangster. Uh -huh. là, on est dans un quartier où les impacts de balles sont se rend partout. C'est ici là, attends on, va ah, chez les, là. On va, attends, on va chez les gens là. Ah, ah, c'est ça Il n'y okay. a pas de pli. Il doit y avoir un code. Voilà, il y a un code. Non, c'est un grand Il nous apprend quand un peu là. Mais c'est sa maison qui loue c'est une maison d'un autre là Comment ça Y a un mec qui va avec un glauque Oh mais si je crois, ont un droit de te flinguer si t'es pas sur ta propriété tu fais truc bizarre Au Texas ça va être ça Mais je crois ici t'as raison Au Texas tu rentres dans la ferme de quelqu'un gros ça t'allume hein J'avais vu ça dans South Park Oh la rêve catastrophe T'as vu dans Scott normal La tchop elle envoie hein T'en penses quoi, Joël Du quartier et tout là C'est un quartier très américain là. Des grandes avenues comme d'hab. Vrai truc, je pense, voir le truc, le quartier, l'apprécier, le bah, là, juger, c'est voir euh, en pleine journée. Après, vu le prix du Airbnb, je pense qu'on est dans un coin où. Putain, l'air calme on de ouf. Euh, il y a non, personne vrai, dehors pense, et tout. Ouais, en vrai, ça vous, que là, il est quoi, il est, quoi il est 21h. Il y a ouais. personne dehors. Personne ouais, commence à ouais. faire le, le zouave dans la il y rue pas là. Pas un mec qui, qui, a, qui a un fusil d'assaut, genre. Non, euh... non. Il va parler pas anglais là Il va parler anglais gros. Eh, filme ça. Du contenu. Ça, c'est pour toi ça. C'est quoi ton projet Joël là T'inquiète pas cousin uh -huh. Moi tu fous une sale bâtard uh -huh. en fait. uh -huh. hey, moi ça hey, je, vais, je vais signaler DMC dans ta vidéo <rire> <rire> Non parce qu'on va se lever plus tôt On va faire ton projet en fait C'est pour mais ça. En demain, fait, en fait, demain, en fait demain, a... on va plier un classique Youtube vous êtes pas Il y a quelque chose qu'il faut, qu faut comprendre ouais. Si on est venu ici c'est uniquement pour le contenu hmm. voilà, on Tout va... pour le contenu On va vous amener du... quelque chose de frais de nouveau Quelque okay. chose que vous avez pas trop en France Ce qui va se passer ici c'est très très noir marre Et toutes les plateformes Youtube Twitch, TikTok, Twitch, Twitch, Instagram, surtout tout, tout ce que ta femme veut. Alors moi je prétendrai pas euh, voir tout ce que ta femme veut <rire> mais, mais des sodas à la couleur mystique, Twitch, à la couleur bien. Bon, ça. Ouais, c'est pas mal hein. Gigaline. Mon gars, ah. mon ah. gars, let's go purple drink ah. bro. Mm. Oh. yeah. Filme encore mon visage comme ça, je vais te goumer. Hein. OK mon gars, let's could go. Plus de ice, plus de ah, ice. Ah. ice. Oh. Oh. oh, oh. oh, oh. Bon, là on est à l'arrière de la maison. Bon, il y a un gars qui nous. Là-bas j'ai été, il n'y avait pas de porte hein. Non mais frère, le mec pas il pas le est. Temps il est, il est... Mais mec il gros il vient de faire un giga flash toi. dans le salon le gars. Ah moi je suis comme toi je suis pas proche, j'ai peur là. Il un code Ouais il y a un code là. Vas-y fais Joël. toi t'es grand et s'il y a, si a quelqu'un derrière. Mais sérieux lui Ah ouais. <rire> <rire> ah mais capuchet c'est encore pire. Il encore pire. 41-33. Oh le skip Ok, là je suis que de Attends, vas-y, 41, 33 et. Non, faut que tu valides, faut que tu valides. Ah c'est ça Il y a une alarme, non je, je sais pas. Rentré, pas. Hein, ouais, rentre en premier Kevin pour voir. Venez qu'il y avait quelqu'un de bloc qui nous attend hein. Les amis, je sais que vous appréciez cette vidéo, mais je tiens à prendre un instant pour remercier les boss de NordVPN qui la sponsorise. Vous connaissez NordVPN, le meilleur VPN du marché. Plusieurs utilisations avec un VPN, à savoir pouvoir se connecter d'une autre destination, sécuriser ses données, avoir accès à certains catalogues ou alors pouvoir organiser vos voyages de la meilleure des manières. Vous connaissez le classique, tu vas avoir un billet de train, tu reviens deux jours plus tard, ça a stocké tes cookies, ça coûte quatre fois plus cher. Et ben, Utilisez un VPN, ça peut vous permettre d'éviter ça d'accord en vous connectant d'une autre destination et en faisant en sorte de pouvoir payer moins cher tout ce qui est déplacement, avion hôtel et consort donc je les remercie c'est grâce à ce genre de sponsors et de partenaires qu'on peut faire les projets comme ça qu'on USA donc dédicace à NordVPN vous avez l'offre qui est dans la description avec mon lien vous avez une superbe offre où vous avez quatre mois offert pour deux ans d'abonnement ce qui est quand même je suppose relativement bien je remercie NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et vous de la suivre et je vous laisse continuer dans Los Angeles, dans un on va aller dans cette salle de sport yard ici là. Oh il y a plein de tapis Eh oui gros, il y a des gens et tout, regarde Il plein, plein y a déjà du monde. Alors il est 6h du matin, on s'est levé super tôt avec Daddy Joël, il s'est levé vers 4h, moi vers 4h30. Et avec Hugo qui nous a rejoint vers 5h30, la salle est immense et on s'est dit, elle est juste à côté du Airbnb, on s'est dit bah tiens foutu pour foutu, autant aller faire un petit peu de sport, tu vois. C'est le premier jour et avec le décalage horaire on a toujours un petit peu ça, tu vois, genre je me lève à 6h, 5h et c'est la forme donc on va en profiter pour aller brûler un petit peu des calories mais avant je crois que Joël il est chaud en prendre on oh, va bah grave vite fait là. Tu es à à Starbucks toi Ouais. Bon, ouais. Mangeait, histoire de, de mettre un peu de carburant dans la Ferrari. Bon Joël, Code Joël. Ça veut dire une machine. Code Joël le boucle là. Enfin, C'est comme le mec des mon strône là. Le grand balèze. La montagne. Voilà. Genre, le sur la, la montagne exactement. Là, là, dites-moi les amis. Il y a déjà du bras. Là dites-vous que j'ai un événement sportif le mois prochain Et j'ai envie d'avoir une performance pas trop horrible Pendant un mois j'ai envie d'être un peu Me préparer physiquement Et là il y a Joël qui va m'aider C'est le premier jour à Los Angeles On s'échauffe etc On profite un peu On s'est levé très tôt avec le jet lag Et juste après on a une longue journée On a une réunion à faire pour définir un peu les contenus qu'on va faire Préparer les premiers tests pour un corps libre Dimanche avec Temper Donc ce sera la phase House en plus Ce sera au... au bureau de Phase Donc ce sera vraiment énervé On a des trucs à aller acheter On va également faire un plein de courses à Walmart Voilà il y, y a pas mal de choses à, faire. Il aura beau et à manger là. Il y a pas un monde où es le, vraiment le premier français à vraiment faire un contenu d'abord Genre une interview d'américains ouais. Non, je pense que ça s'est déjà fait. Je crois que. Mais après, c'est déjà fait dans des OP. Par exemple, je sais que des Lénas Situation et trucs comme ça, ils ont déjà chez pu aller. Non, pas chez Face. Je te de chez Face. Il y a Yvick qui était cet été, mais il a fait des scolaires ouais, tu vois. Peut-être ouais. c'est une première, mais en tout cas, Zaccoroli avec des US, euh, c'est vrai que ça, c'est lourd. Hey, sur Twitter, j'ai dit ça va être la plus grande saison dans Zaccoroli depuis la sortie. On va voir. Les amis vous allez voir, clippez ce moment, mettez des commentaires, revenez à ce moment-là, quand les choses euh, se, se, seront passées. se seront passées, revenez à ce moment-là, faites gagner du wild time. Monsieur Joël, tu commences gentil. Ouais, mais je vais pas monter trop lourd. Un petit 20 kg de chaque côté, 60 au total. Pendant que mon gars Hugo, <rire> est en train de taffer ça en claquettes. Mais hey, attention Hugo, les claquettes, hein. fais attention à tes pieds, parce que si jamais il y a un poids qui tombe, là tu vas vraiment le sentir. Hein. attention Hugo, hein. Ouais, je vais faire le belègue, je vais faire belles. T'es un vrai pour la cause, tu peux die. Yeah, yeah, huh. je mettrai jamais l'un des miens sur le side. Yeah, la shorty veut wave, elle me dislet. Yeah, yeah, yeah. Le câble dans mon rap, je dis que des fake. Yeah, les viewers là, ça c'est mon échauffement. Je vous vois déjà commenter. Ouais, mais c'est pas lourd, euh... je veux une fraude. <rire> je lui vois, je lui vois. Huh. Le monde dans mes mains comme si j'étais mon montana. Tony, huh. yeah, jump huh. up ta party, pick up ta biche et c'est fini. Nous chez FaZe, enfin, le jour de Zach Roulib X-Temper est arrivé, Joël montre-leur ça ça, l'une des plus grandes structures qui se du monde, c'est pas mais ça, c'est FaZe. On arrive bientôt, mais actuellement, regarde FaZe, on est devant euh, l'office, l'une des plus grandes structures du monde, donc là, on va peut-être vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues. On va vous montrer quelque chose, les amis, donc on va rentrer, on a pu up le plateau de en Roulib, et on va vous montrer également dans quel genre de hangar ils fonctionnent à Los Angeles. Ils ont été super sympas avec nous, ils ont pu euh, nous faire rentrer, nous montrer des choses sympas. Et d'une minute à l'autre, sachez que Temper, l'invité, arrive pour pouvoir lancer le live. Bienvenue au hangar. C'est fou, hein? C'est ultra impressionnant les amis regardez autour de vous il y a un étage là bas et je suis impressionné par le nombre de canapés sérieux t'as vu le nombre de canapés t'es vraiment euh, en très cosy, t'as des sièges un peu partout, Le petits canapés t'as un petit bar et tout c'est... énorme pouf et ça se voit qu'ici ça a été pensé en mode à l'américaine bien-être et compagnie il y a un bar là bas juste là bas il y a une sorte de café regardez où les gens peuvent aller choper des snacks des trucs comme ça et tout il y a plein de bureaux volants je vais dire des sortes de bureaux comme ça où les mecs viennent, taffent, partent et tout nous on a été installés juste Juste à côté sur un endroit qui a dû coûter bien cher si on va être honnête et regardez le setup Zacord ou libre aujourd'hui. Voici où est-ce que ça va se passer. Donc on a ses, euh, mis la régie juste là. Donc vous voyez, il y a Alex là qui est en train de les terminer les derniers préparatifs. Et juste à côté, nous avons le plateau. Tu le trouves comment le plateau Joël parle, parle au micro. Ah, pro, quand super super cosy, moi j'aime bien surtout les petits détails de l'écran, euh, le super putain de grand écran derrière qui va rajouter une touche très phase, phaseienne si je puis dire. Parce Exactement. que souvent la plupart des structures e-sports qu'on a en Europe, elles sont souvent très sobres. dans leur approche eux c'est à l'américaine. Beaucoup d'effets de, 3D, tu vois un peu partout diverses collabs. Ils ont fait pas mal de collabs sur du football américain. Tu vois leur titre sur l'ESL Pro League. Ah, donc il euh, y a pas mal de trucs. Rappelle où tu es. On a ce grand écran qui servira de fond. Comme a dit Joël, regardez, il y a tous les ballons de football américain. On va dire football américain, mais on sait très bien que c'est pas du football. Des casques ainsi que le plateau, ça se passera juste ici. Regardez. Donc on a les micros là, les caméras qui donneront ici. On va vous montrer un screen de comment à quoi ça ressemblait en live. Et juste à côté, il y a plein de décorations. Juste après je vous montrais streamer bouffe et tout ils ont des sortes des endroits pour streamer mais juste un truc qui est impressionnant à voir et j'avoue moi même moi je suis un fan d'e-sport tu vois donc rien que voir ça je trouve ça stylé regardez ça viens viens viens Intel Extreme Masters Counter-Strike la grosse coupe comme ça Counter-Strike Face Clan Starcraft c'est alors là on n'a pas du Face Clan c'est et ensuite plein de, de, de trophées et là il y, y a de tout e-sport team of the year euh, officiel Pro Team Halo Partenaire euh, Dreamhack PUBG Et ensuite en haut des énormes trophées dont l'ESL Pro League et tout Et hey Joël toi quelle structure ça te... Bien sûr ça il y a de très très gros titres Mais, mais surtout, c'est surtout le lieu qui me... Je me dis putain c'est un truc de fou Venir travailler ouais. ici tous les jours ça doit quand même un, un truc de ça zinzin va. Et je pense que t'es quand même dans de bonnes conditions On va vous montrer juste ouais. à côté Regardez quelque chose qu'ils ont pu faire donc là, on est vraiment quelques minutes avant l'interview. Regardez, il y a Temper là-bas. On le voit. Il vient d'arriver. Donc je vous montre ça en rapide pour pouvoir après l'accueillir. Viens donc, Hugo. Voici ici. Regardez. Les petits boosts de streamer. Hop. Et là, tout est pensé. Un décor bien sombre. Tout ce qu'il faut. Micro. Les deux écrans. Le PC. Les monstres. Donc. Toutes les bonnes conditions pour pouvoir travailler correctement. Ah, c'est trop propre. Ouais. En fait, il faut vraiment bien mixer le liquide à de... la grève. un peu partout, des endroits où tu peux faire du contenu, du stream, et tu peux te poser, tu vois. Et juste avant de dire bonjour, ils ont même un fucking terrain de basket. Et ça, c'est exceptionnel. Hugo, tu vas pouvoir filmer ça et être discret. Moi, je vais aller. Salut Ça va Ça va, et toi, ça va. Ça, va, toi ça va. Tu parles un peu français Un dire. Un poco Un po <rire> ça, ça, bro. nice to meet you. Oh, What's up, well, uh, well, this, this is you. my team. They are uh, with us uh, with okay. the production, so we will be just right there. Okay, cool. Okay, yeah. We can we can get set up right now, because I know. Yeah, we're gonna start. We're gonna have to okay. start soon. There will be a 10 minute waiting screen so until okay. I have a an eternity yeah. of time and then it it's will nice. be live on my Twitch channel it's and nice. then we will make, uh, put the replay on my YouTube channel. Bye. And the production uh, is there, uh, assured by uh, my guy Alex. What's up, Jimmy? Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Alex. So we prepared the uh, the, the mission. I have a lot of uh, questions and stuff. Uh, okay. It's a usual stuff for me. I made yeah. it uh, this morning and uh, we have here, we will have some live translation going on. So we will oh, be speaking don't. in English. Yeah, yeah, yeah, For the French viewership, they will have gotcha. some live translation. I was wondering about that. Yeah, yeah, yeah. cool. No. we thought yeah, yeah. about it. So we will cool. speak in English, and then when we finish, she will pick up. She's a girl. She's called Alice. Yeah. She will hear us, and she will pick up, and then do the translation for the viewership. Oh. it will be smooth and amazing. Noël, c'est comment là? C'est incroyable, euh, mec. Toi, je, je, je vais te recruter bientôt. <laughs> <laughs> on va faire des <laughs> grandes <laughs> choses ensemble. <laughs> oh straight like back was, up yeah that was like when we were making content every day we all had g7x's like the cameras yes big thank you for welcoming us and coming as the first guest for zachorolib usa big love to me i loved it man you're the fucking man bro i really appreciate you having me this is amazing this is the best like podcast or interview i've ever done by far really so, yeah by far the best one oh yeah easily you made it super smooth very like the whole way through i, I really appreciate you for coming out here and then and, and doing this et tu es le man, bro. Merci, merci, C'est une grande émotion. Ah. Bon, là est quelques minutes après la fin de l'émission, t'en as pensé quoi Alors, c'était vraiment de la frappe, les amis. J'ai adoré ça. L'émission s'est super bien passée. Le frérot, il a beaucoup parlé. Il a dit des choses réelles, tout ce qu'il pensait et tout. Euh, avec la traduction, c'était peut-être un peu moins fluide au tout début, mais en fait, au fur et à mesure de l'émission, ouais, mais surtout au fur et à mesure de l'émission, ça est devenu de plus en plus. Et c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Il euh, n'y avait pas d'autre alternative possible. On ne pouvait pas mettre de sous-titres en direct. C'était trop compliqué. Et on pouvait pas faire sans sous-titre non plus parce que sinon il y a plein de français qui comprennent pas et c'est relou pour eux donc vraiment c'était super là on est en train de ranger un petit peu tout ça mais pour un premier épisode de l'arc Zachor bio USA c'était exceptionnel et je remercie toute l'équipe Alex le frère qui était à la régie ça t'as kiffé Alex ah mon bien j'ai kiffé de hein, toute façon on travaillait dans ces conditions là t'es mal le plateau genre c'était incroyable t'as gardé de l'espace pour travailler et tout. super bien je suis content que tu sois bien en vrai es... ouais mais c'est un bon de fou c'est oh, vraiment vraiment vraiment un bon c'est un truc de ouf le mec c'est en fait en france j'ai l'impression je... ils saisissent pas qui il est c'est l'histoire dans lequel on vit actuellement, c'est l'un des créateurs de ce truc-là. Après forcément, ça, après, derrière, ça a été façonné par des mecs comme euh, Nate Shot un peu partout aux états unis mais l'histoire dans lequel on est actuellement, Entertainment et tout, c'est des mecs comme ça qui l'ont créé. Ces mecs-là qui ont posé les fondations de l'histoire de maintenant. Ouais, c'est un truc de fou. Après bien ici bien aux Etats-Unis, il n'est plus à présenter. Mais en France, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Donc, en tout cas, ça a rendu sympa. un peu du rêve et j'espère que vous avez à kiffer ce premier épisode. Ça continue, ça continue. Il y a encore Ludwig, il y a encore plein de trucs trop cool à venir. Et puis là, on est juste en train de kiffer. Là, de vous, on va. Euh, genre, ils sont venus, il y a plusieurs membres de Facebook, on est dimanche, et eux ils regardent leur football américain sur cet écran là. Mais en attendant qu'il y ait le match, ils, ils jouent à Smash. Et sinon, sur la droite, du coup, tu peux filmer, ils font du skate. C'est vraiment une vie de zinzin et franchement gros merci à FaZe qui nous ont accueillis comme des rois sans forcément nous connaître. Merci à Temper qui a accepté de venir alors qu'il ne connaissait même pas le concept. Merci à Tav et à Mitch juste là qui nous a accueillis comme des rois. Et merci à vous les viewers d'avoir suivi ça sur une horaire pas facile. C'était du 23h1h du matin. Et à Team YouTube, comme d'habitude, vous savez qu'on fait le max pour vous divertir. Mes amis, on se retrouve aujourd'hui à notre maison à Los Angeles, les gars. N'essayez pas de deviner où elle est parce que de toute façon, quand sortira cette vidéo, elle on sera déjà parti. C'est la maison qu'on a pris. La deuxième, sachant que la première avait vraiment. Internet pourri, on a quitté en 24 heures. C'est notre gars Ashaï de Airbnb qui nous a bien aidé. Exactement, dédicace à Ashaï. Dédicace à Ashaï le 5 étoiles, oh. surtout Airbnb, mec. Il aura 5 étoiles, vous verrez. On a pris une belle maison, ça nous a permis de pouvoir faire euh, l'émission avec Ludwig, par exemple, ou alors de pouvoir stream ou tout simplement vivre. On s'est dit que vous faire une petite visite au milieu du vlog, c'était cool. Donc on va y aller, venez, et on va vous faire découvrir tout ça. Gros gamos, on est sur un Chevrolet très spacieux avec 5-6 places, un truc de ouf, tu vois. Genre, ça permet de déplacer tout le matos, notamment quand on est allé chez Faze et tout ça, machin. Ça a Permis de pouvoir transporter tout le monde. Donc, euh, on a pris un big truc. Genre, pour donner des prix, ça, ce Chevrolet, c'était à 650 euros la semaine. Cette maison, elle était à 2000 euros la semaine. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu tout. Et là, vous dites, mais pour 2000 euros la semaine, qu'est-ce que t'as aux États-Unis On va y aller. Et voici la pièce principale, les amis. C'est hyper spacieux. Il y a une grande table juste là. Une autre là, un petit plan de travail sur. Toi t'as beaucoup cuisiné toi sur le plan de travail. Ouais ouais, beaucoup cuisiné Uber Eats. Mais t'avais euh, notamment, avais les deux tables, celle-là, celle là où on faisait la Graille. Celle-là où notre ami cadreur monteur faisait son travail. Et puis moi je m'étais euh, pris un truc là-bas pour faire un montage qui a duré une semaine. Je... <rire> pour 6 minutes de vidéo, ouais. Joël c'était canapéman. On a la cuisine euh... classique. Grand frigo américain qu'on a depuis bien vidé, voilà il reste quelques horaires mais ça va. Bon là on fait à bouffer tout ça. Ça c'est notre cuistot ça là, là on a notre cuistot qui nous fait ouais. de l'agneau, de l'agneau de haute qualité, montre-leur l'agneau Regarde ça c'est de l'agneau qui fait pleurer ça c'est beau Exactement Donc grande bien. cuisine américaine spacieuse tape pas les gens toi Cuisine américaine spacieuse et tout ça fait plaisir Et on va aller sur la pièce <rire> de vie où Joël je crois que toi t'as passé beaucoup de temps Ouais eh, Ici c'était mon espace Parce que moi je leur ai dit Ils m'ont dit ouais mais dors dans la chambre Moi j'ai dit je dors tout seul Je dors pas dans un lit partagé donc je dormais là là Le ghetto donc tu vois tu te mets là tranquille tu dors tout de suite Je plaçais mon ordinateur ici et le matin je faisais mon En plus je me réveillais plus tôt que les autres Donc comme ça j'emmerdais personne j'étais là tranquille tu m Monsieur un il a la à semaine à dormir à 20h, 19h et à se lever vers 3-4h du matin, ouais. c'était lourd. Je suis un ancien, je suis un ancien. Le jet lag, il t'a ouais, Mais tu sais que là, ce qui m'énerve, c'est que maintenant, je commence à... C'est le dernier jour. Je suis réglé là. Là ah, ça y est, t'es bien Bah regarde, je me suis levé à une heure normale, hier euh, là je sens que je suis bien. Alors généralement vers 18h, heure locale, ça commence à être KO là. Ah ça c'est le classique. C'est le France. classique. Alors on va pouvoir vous parler un petit peu des petits déjeuners de Monsieur Joël Poisbad. Alors un réveil tôt inclut le fait du coup qu'il faille manger quelques heures plus tard, ce qui a donné lieu à de nombreuses commandes Jack in the Box à 8h du matin. Est-ce est que tu veux en discuter Jack in the box, c'est l'un des meilleurs fast-food des états unis avec euh, Shake Shack. Gros double burger milkshake au petit-déj, toi y'a pas de problème. Double burger, il y avait un burger normal avec euh, du bacon, un double burger avec deux viandes et du bacon, avec un milkshake, je crois un milkshake qui était grand comme ça, comme ça la journée tu là, commence sous de bons auspices donc on était plutôt pas mal ici, ça a également servi et ça a servi pour l'émission avec Ludwig ouais. on était placés là, en vrai en réfléchissant après coup on s'était dit qu'on aurait pu utiliser la cuisine comme décor, avoir un décor un peu plus comptoir tu vois sur la table principale, ça aurait pu faire une sorte de flow comme ça, regardez je vous montre, peut-être qu'on va l'utiliser à Dallas du coup une sorte de flow comptoir avec le micro ici et où tu parles avec le mec en face à face vous voyez ce que je veux dire, on s'est dit que ça aurait été mieux parce que là Là-bas, ça faisait vraiment... Bon, on est dans le salon, quoi, tu vois. Non, mais c'était mieux, parce que ça faisait trop, trop proche, tu vois. Moi, j'aime bien. Ah ouais Moi, j'aime bien être proche, tu vois. Okay. Je trouve ça crée une proximité. Oui, bien sûr. Ouais, c'est dans le but de l'émission, tu vois. Mais... Tu te sens ouais, à ai l'aise. c'était lourd. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Moi, je, moi, je pense. Je... Dis-moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Mais moi, je pense que ça aurait été plutôt pas mal. On a ici un chiot bouché, donc on va éviter de vous montrer ça. Je vais pas dire qui est le, le suspect. Théorus Théorus t'as bouché le chiotte. T'es le dernier à l'avoir utilisé. Ce matin, on a tiré la chasse. T'as bouché le chiotte. C'est bon, je poucave. J'ai rien dit. Bon. J'ai poucave. Voilà. Et là, on a un extérieur, un petit jardin. Que voici. Petit jardin que voici. Avec une petite tente, des places pour se poser. Il y a Hugo qui branle rien comme d'habitude. Il y a Kevin qui fait le paillot. Regardez, toutes sortes de cigarettes. Hé, hé Hé, les jeunes, ne fumez pas c'est de la merde. Ne fumez pas. Ça c'est de la merde. Ouais. Ne fumez pas, c'est pas bien. Bon, c'était posé, c'était vraiment assez cool. On a le barbecue là hier, on s'est fait Regardez cette photo. Hier, on s'est fait vraiment euh, une sorte de barbecue des ténèbres. Ah c'était énervé hier On a bien hier soir. mangé des gros morceaux de viande, euh, de la crevette, du poulet, putain de merde. Ça t'a fait pleurer un peu, c'était du poulet ah, qui ouais, mettait ouais, les émotions. J'ai fondu en larmes. Oh là là là là. C'est trop lourd. Et nécessairement, ça nous amène à la partie le fond de... de la maison voilà. qui est l'étage ah, où il y a toutes les chambres. Enfin, je vais vous en montrer une en particulier, c'est la mienne. Mais avant tout, regardez le petit détail Ce câble Ethernet de 22 mètres de long, pour ramener Internet tout en haut, et qui a été nécessaire parce que euh, j'ai cassé mes Déco M4, qui étaient des répéteurs Wi-Fi. Euh, ils ont grillé dans une sorte d'alimentation. Et donc, du coup, bah, j'ai pas trop le choix. Du coup, les amis, on est à l'étage, les petites chambres, hein, je leur ai demandé de réussir à peut-être un petit peu les faire. On va... Là, c'est contrôle, c'est inspection, on va en profiter. Ah ouais, je vois que... <rire> La consigne a été prise au sérieux. Donc, première chambre, euh, deux, ch deux lits, tout ça, classique, machin, avec une petite buanderie quand même, ça, ça ouais. c'est de la chambre américaine mon gars, ouais, t'as des buanderies, tout ça t'as tout, pas besoin d'acheter de meubles supplémentaires. moi j'ai fait pas mal d'Airbnb, c'est un truc qui est très répandu dans les maisons, t'as déjà un peu tout qui est installé, ouais. buanderie, petit meuble déjà incorporé, c'est cool là c'était Kevin et Alex qui dormaient ici il y a une salle de bain classique là, il y a Hugo l'escroc qui a pris une chambre ça vraiment prendre les chambres c'est tout un art de savoir le faire quand tu vas en vacances ouais. avec des gens regardez-moi sa chambre frère et Joël, quelle a été ta première réflexion quand t'as vu cette chambre Un peu plus, je lui ai dit « Ouais, je dors tout seul ». Non, c'est une chambre qui t'inspire quoi Frère, ma meuf regarde la vidéo. J'ai pas de problème. C'était une chambre d'amour. C'était une chambre d'amour, voilà, magnifique, parfait. Bien rattrapé, safe. Chambre d'amour, donc petite ambiance, un peu cosy, les murs rouges, comme ça, le tapis rouge. Le grand lit, Le big bed et tout, tu vois, c'était... Ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Hugo, Hugo, tu as eu une chambre de très grande qualité avec en plus un bureau. Mais là, vous allez à passer derrière à la Je chambre. J'avais dit ouais, c'était ouais. une chambre Tinder, tu vois. <rire> Quand les mecs sont un peu des vagabonds, tu vas à l'extérieur, tu installes Tinder, tu gères des Américaines, tu les ramènes là. Voilà pour la réflexion que Joël a menée, c'est très fin. Nous voici maintenant dans ma chambre. Et ça, c'était la chambre. Elle donne. Vraiment, c'était la chambre ouais. qui était énervée. Ah, c'est la chambre de Tony Montana. Je pense elle fait 30 à 35 mètres carrés. J'avais mon setup ici, où j'ai pu live perso. Regardez un petit extrait. Mais j'ai pu live perso tranquille. La cam était là. Elle donnait ici. Et ça faisait vraiment streamer américain. On voyait la big chambre ouais, derrière ouais, et ouais, tout. Ouais, ouais. Il y a des apparts étudiants en France euh, qui sont plus qui, petits qu'ici. Hein. Qui sont deux fois plus petits qu'ici. Je peux t'en parler. Ouais, non. Force à tous mes étudiants, ouais. du coup, ouais, c etc. Ah, le but, c'est pas de se, de se moquer ou de faire des Non, non, on se moque Mais c'est histoire qu'ils puissent voir le truc. C'est vraiment. La chambre, C'est vraiment massif. Elle fait. peut être un studio euh, que tu peux louer en Île-de-France. Exactement. Donc on a pris le setup que voici, le PC, on en a pris qu'un. Et surtout, contrairement à la Corée où j'avais fait une erreur, regardez ce qu'on a acheté depuis. Une Pellicase dedans, le PC est transporté. On a également une boîte comme ça pour les écrans et... Une valise pour les câbles, zéro dégâts, zéro cassage, rien du tout. Oui, Joël. C'est quoi ça Ça, là, c'est ma machine que j'utilise pour dormir. Donc, ah en fait, ouais, je... ouais, a... C'est le luxe, C'est pris en charge par la Sécu, donc on profite de notre système français. En gros, je fais de l'apnée du sommeil. Ça veut okay. dire que quand je dors, je retiens ma respiration. Okay. en fait, grâce à ça, ça m'évite. En gros, ça m'envoie un flux d'air en continu toute la nuit. Et ça fait que si je commence à retenir ma respiration, euh, boum, flux d'air. Et là, je. Okay, enfin, okay. Et donc, du coup, je dors beaucoup mieux. C'est 10 fois mieux. La vie est mieux avec. Good. Donc, euh, voilà pour euh, ça, là, ça, cette petite machine, grand, grand lit, immense lit. Encore une fois, ça, ça, ça fait vraiment plaisir Attention les amis, là, il ouais. y a une buanderie Je ne l'ai pas utilisée, mais surtout là Je ne sais pas ce qu'il y a derrière Généralement, ils ont toujours une pièce qui ferme Où ils mettent tous les trucs, un peu perso La télé, on était plutôt pas mal Les vêtements et tout là-bas Et le dernier petit détail euh, qui, Tony Montana Qui fait plaisir, c'était ouais. quand même... Euh... <rire> bon... <rire> Il y avait un petit jacuzzi dans la chambre. C'était plutôt pas mal. Ouais, c'était cool. J'ai pris un petit jacuzzi, j'avoue, je l'ai utilisé une fois. Balancer ton gros corps dans une marmite d'eau chaude, ça, ça. Ça doit faire du bien, t'es là. Moi aussi, j'ai envie de me baigner là, je vais me baigner dedans comme un petit cochon. Parce que là, il est encore tout seul, t'es tout seul ouais. même, pendant encore 24 je, heures. Je vais, je vais me poser. Tu sais quoi Je crois même il y a un monde, je vais mettre une PC là, je vais streamer, je vais me mettre là. Je vais streamer comme amourante. <rire> non, non, non, non, non. C'est pas le moment de dire ça. Ah oui, c'est vrai, oh, pardon. <rire> Merde, mais c'est la rêve dans le game, tu vois Ah oui, non, mais je vois Force ce que Tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire En, vrai. Mais en tout en tout cas, voilà pour la petite maison. Ok les amis, vous avez pu voir un petit peu l'envers du décor, le décor qu'on a utilisé pour une émission, tout le matériel, le setup qu'on a ramené pour pouvoir faire en sorte que je puisse encore stream, chose qui a été faite, tu sais que j'ai été en live, j'ai compté, en 5-6 mmh. jours j'ai envoyé plus de 22 heures de live. Incroyable, quand même pas trop mal tu vois. J'ai streamé 0 minutes moi. Zéro minutes pour Joël et c'est ce qui fait que euh, il n'est pas encore un grand streamer. Non je rigole, il le sera un jour quand il aura trouvé ce petit rythme. J'aurais pas la flemme. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et on passe à la next party.